Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de carottes lacto-fermentées à l'orange. C'est vraiment extrêmement bon. Je ne connais pas une personne sur Terre qui n'aime pas les carottes lacto-fermentées à l'orange. Même si vous vous dites, hey, l'orange et les carottes ensemble, oui, c'est super bon. Vous devez essayer ça. Ça goûte divin. C'est vraiment super bon. Donc, et puis surtout, c'est super simple à faire. C'est vraiment n'importe qui est capable de faire des carottes à l'orange. Si, euh, si mon plus jeune fils était là, c'est lui qui vous montrait comment le faire. Mais il n'est pas là. Donc, c'est moi qui vais le faire. Donc, ce que vous avez besoin, vous avez besoin de 1 kg de carottes. Je les ai déjà râpées, je les ai déjà pelées, mais vous n'êtes pas obligé, en tout cas, c'est comme vous le sentez. Euh, donc, 1 kg de carottes, euh, une cuillerée à café de graines de coriandre, 2 cuillères à café de sel. Euh, le sel, sel de mer, tout simple. Euh, idéalement, pas d'iode ajouté, ni anti-agglomérant. Euh, une orange, tout simplement. Et vous avez besoin d'équipement, une râpe à fromage... Dans les équipements, pensez à avoir des poids, des choses qui vont permettre de faire en sorte que les, les carottes soient bien immergées tout le temps euh, lors de la fermentation. C'est une fermentation qui est assez rapide, à peu près une semaine. Donc, let's go Je vais rapper ça en accéléré Maintenant, nos carottes sont râpées, vous avez le droit de utiliser le robot. Moi, je n'ai pas le droit, il faut croire. Euh, donc, euh, là, ce que vous voulez, c'est que vos carottes dégorgent. Euh, donc, on va mettre le sel à l'intérieur, ainsi que les autres épices. Et vous pouvez euh, vraiment y aller à votre goût hein, au niveau des épices. Donc, là, l'idée, vraiment, le sel, mélangez-le bien. Euh, si vous utilisez des gros sel, faites en sorte que vous n'entendiez plus le, le bruit de sel qui gratte. Euh, donc, faites ça pendant euh, euh, 30 secondes, 1 minute, mélangez bien. Si du gros sel, ce sera plus du 3 minutes. Euh, et après ça, vous pouvez laisser agir pendant à peu près 15 minutes, le temps que le sel pénètre bien les légumes et surtout les, euh, les faces suées. Euh, vous allez voir, non, dans quelques minutes, ce ça sera, ça sera bon. Parfait. Euh, pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'orange. L'orange, c'est une histoire de goût, mais c'est aussi une histoire de décoration. Donc, ce que vous faites, c'est que vous retirez les, euh, les extrémités. Idéalement biologique, hein, l'orange. Si vous n'avez pas d'orange biologique, ben, lavez-la bien. C'est euh, juste le, le petit truc. Euh, idéalement, moi, ce que je vous conseille, c'est couper en tranches fines, à peu près 1 demi-centimètre, environ un quart de pouce ou l'équivalent entre ces deux là et le reste, je vais le couper en quatre et ça on va le mélanger avec, euh, avec les carottes. Donc là, on va laisser agir pendant 15 minutes et euh, on revient tout de suite. 15 minutes se sont écoulées et là, les carottes ont vraiment bien dégorgé. Une manière d'être certain que ça a bien marché, c'est de prendre un petit peu de carotte dans, dans le pain et de presser. Est-ce que ça coule Ça coule abondamment. Donc ça veut dire que c'est vraiment très très prêt. Donc là, je prends mes petits pots mon entonnoir et on va remplir tout ça. Essayez de mettre un... Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mis des, des petits morceaux d'orange. Essayez d'en mettre un au moins à chaque fois. Ce serait vraiment top. Et ce que vous pouvez faire, c'est tasser au fur et à mesure. Ou à la fin, mais ça, ça demande d'être assez plus fort. Et là, le petit truc, c'est de réussir à placer une petite rondelle d'orange sur le côté pour que ça fasse vraiment beau. Hop là. Et là, on peut compléter. Donc, on a fini. Euh, ce kilo de carottes à l'orange a rempli deux pots de 500 ml. J'ai euh, comblé avec, euh, avec des poids pour faire en sorte que les légumes soient bien immergés. Euh, et ça, c'est vraiment très important durant tout le processus. La fermentation va durer une semaine. Laissez-la à température pièce. Mettez une petite assiette. Desserrez légèrement le couvercle pour faire en sorte que les gaz puissent sortir pendant la fermentation. N'ouvrez pas pendant la fermentation, pendant la semaine, n'ouvrez pas. Et euh, au bout d'une semaine, mettez au frais. Ça se consomme très facilement. Ça s'offre bien. C'est vraiment tout cute comme, comme tout ce truc. Et euh, ça se dévore tout seul. Vous allez voir. Bonne fermentation!